Nous recevons sur ce plateau de la matinale avec un grand plaisir euh, le journaliste formateur, analyste politique également, M. Bakari Domingo Manet. Euh, doyen, bonjour et merci d'être notre invité. Bonjour, euh, euh, C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler notamment de l'actualité politique. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation au sein de Beno Bokuyakar, notamment entre Idriss Seck et le président Macky Sall Après avoir déclaré sa candidature, on a eu beaucoup d'attaques venant de Beno Bokuyakar ou même de, de la PR. Il y a aussi cette sortie d'Idrissa Assek qui demande à ses lieutenants de ne pas répondre à ses attaques. Et enfin, ce blocage du Conseil constitutionnel par huit conseillers, membres toujours de la PR au point qu'Idrissa Seck s'en plaigne aux prises du président Macky Sall. Donc on parle de deal euh, que peut-être euh, certains euh, ne maîtrisent pas, d'autres pensent que c'est Idrissa Assek qui est en train de s'agripper un peu à son poste de président du Conseil économique. Quelle est votre analyse, vous, en tant que spécialiste de la communication oui, je pense que la situation au sein de Beno est une situation très, très floue, hein, où justement la question du troisième mandat du président de la République, euh, par ailleurs euh, patron de la PR, divise, n'est-ce pas, euh, le camp, euh, disons, de, de la mouvance présidentielle, même si euh, certains membres n'ont pas le courage de le dire pour le moment à haute voix qu'ils ne sont pas d'accord avec, euh, euh, disons, euh, la troisième, euh, avec le troisième mandat parce que simplement il euh, y a les prébandes et tout, euh, chacun ne veut pas pardon, euh, nous ne veux, personne ne veut pardon, disons euh, perdre les privilèges pas que le président lui-même. Lui Maintenant, quant à Idriss Saïed qui a déclaré sa candidature, je pense que ça, euh, il fallait, il fallait s'y attendre. Hein. Donc, euh, euh, l'histoire politique euh, nous a démontré que depuis 2007, en tout cas, euh, il dit il n'a raté aucune présidentielle. Donc, je ne pense pas que la présidentielle de 2024 soit euh, vraiment l'exception. Donc euh, Maintenant, euh, quand à l'intérieur, n'est-ce pas, de bêtements, des gens l'attaquent, euh, c'est une bonne guerre. Dans tous les cas, il y a une discipline, n'est-ce pas, de groupe, ça, ça, tout le monde le sait. Et le problème, ce n'est même pas entre lui et les autres alliés, le problème, c'est entre lui, n'est-ce pas, et le président. Pourquoi, après avoir déclaré sa candidature, le président n'a pas pris une décision peut-être de se séparer de lui, c'est que euh, la chose n'est pas aussi simple qu'on le pense, mm -hmm. parce que entre IDI et, et, et, entre Idi et le président de la République, chacun joue, euh, voilà, voilà, chacun joue le jeu. Et puis, euh, voilà quoi, euh, chacun joue au plus malin. Mmh. Et dans cette affaire-là, évidemment, quand Idrissa Seck demande à ses militants de ne pas répondre, parce que simplement, il, il, il, il s'est entretenu avec le président. Et certainement, le président lui a promis euh, le, le dauphinant. Mmh. aussi, il faut pas. Maintenant, est-ce que le président va respecter sa parole C'est là où le problème se pose actuellement. Mmh. Donc, vous pensez que euh, euh, Idrissa Sassek, et le président Macky Sall euh, se comprennent, s'entendent ou se parlent oui, il se parle, ça, il a la preuve. Il, il a même dit qu'il a coupé le gens là-bas oui, avant le 26 d'aller voir Ousmane Sonko. Oui. Donc, et d'ailleurs, quand vous entendez son discours, qu'il était dans le secret de Dieu. Hein, c est, c est, il donne l'impression qu'il est plus proche que les autres du président de la République. La preuve, hein, il a dirigé la prière, et un oui. Et ensuite, euh, les ouvrages à l'endroit, la première dame du Sénégal la Marine Faisal, tout ça n'est pas fortuit. Je pense que même le n'est-ce pas qu'il a articulé concernant la première dame tout ça c'est une recherche de n'est-ce pas qui ne dit pas son nom donc l'un dans l'autre euh, qui va remporter n'est-ce pas euh, la bataille dans dans, dans cette guerre n'est-ce pas de voilà entre entre entre Idy et euh, parce que je parle de guerre mais en réalité c'est nous, parce que euh, chacun joue au plus malin mm. mais euh, dans cette affaire-là je crains que il ne parce que le président de la République ne lâchera pas le morceau, mais, euh, moins que vraiment le peuple lui contraint Et en ce moment là, il n'est pas évident que c'est euh, il nest pas, qui batte le dauphin. En ce moment, euh, il y a d'autres candidatures, n'est-ce pas, qui sont déclarées, euh, qui ne sont pas déclarées, mais au moins sont des candidatures potentielles, par oui. exemple Amorba. Mm. Amouroudba ne se mettra pas derrière Idriss Assek, ça tout le monde le sait. Donc quand euh, quand Karimouad va revenir, il ne se mettra pas non plus, parce qu'on parle de retrouver de la famille libérale, mm. il ne se mettra pas non plus derrière Idriss Afek. Non, mm. n'est oh, pas. On dit aussi de la même pays. chose de certains alliés de Benoît, le PS par exemple, ou AFP. Oui, oui, on le dit aussi, mais justement, donc c'est pourquoi j'ai dit, ça va être des candidatures éclatées, mmh. dans tous les cas, ça va être des candidatures éclatées, et, euh, et cela risque vraiment de favoriser plus, n'est-ce pas, l'opposition, n'est-ce pas, ouais. que les tenants du pouvoir. Mmh. Tout à fait. Alors, l'avenir politique d'Idriss Sassek, comment vous le voyez aujourd'hui après tout ce qui s'est passé en 2012, en 2019 et même euh, bien avant avec le président Abdoulaye Ouad Aujourd'hui, Idriss Assek croit toujours à son destin de président. Mais vous, voyez-vous son, son avenir euh, euh, toujours aussi radieux Oui, vous savez, l'avenir est de l'ordre de, de, de l'inconnu. Donc, comme l'avenir est inconnu de tout le monde, ce qui va arriver. Et ce en plus, en politique, okay. euh, il ne faut jamais dire jamais. Il okay. s'est fait peu par, euh, par, par concours ou par des concours de circonstances, mm -hmm. devenir le président de la République. la mm -hmm. euh, preuve. En 2012, euh, même l'actuel président n'a jamais cru qu'il mm -hmm. sera président, okay. mais il a fallu que Dieu mette en, en place un certain nombre de schémas au moment où les autres camarades, autres camarades étaient à la page de l'obélisque. Donc l'actuel président, la président de la République a préféré faire sa tournée et c'est comme ça qu'il est devenu président. La mm -hmm. Donc, ça veut dire que il y a des concours de circonstances. Des concours de circonstances peuvent faire en sorte que peuvent aussi, euh, disons, aident Idris pourquoi pas, accéder, n'est-ce pas, au, au, à, disons, à la magistrature suprême. Mais mm -hmm. euh, quand on regarde les choses avec froideur, oui. j'ai dit, euh, ça va être difficile, n'est-ce pas, qu'il qui a laissé fin en 2007. Parce qu'aujourd'hui, il a un véritable problème, et le véritable problème, n'est-ce pas, Idris que c'est le problème de crédibilité. Surtout sa crédibilité. sa crédibilité, voilà, ce qui s'est passé. Oui oui ça ça, non, oui ça ça sa crédibilité a en un sacré a, a, a pris un sacré coup mm -hmm. euh, parce que simplement à cause de ses revirements mm -hmm. à cause de son jeu de yo-yo, mm -hmm. donc euh, finalement on a du mal à vraiment à identifier son positionnement mm -hmm. donc euh, quand quand il euh, disons coupe le jeune avec euh, avec le président ensuite le lendemain il est avec euh, le, le principal opposant mm -hmm. et les gens se demandent est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire le coup mm -hmm. pas de 2007 quand il a vraiment un peu une campagne électorale accepter d'aller rencontrer, disons, euh, le président Abiy alors que vraiment il était, il était, il était, il était en position. Donc l'un dans l'autre, il y a un problème de crédibilité qui s'oppose. En plus, deuxièmement, deuxièmement, il nous affecte son, il a, il a, il, a, il est Aujourd'hui, son, son, terrain de prédilection était vraiment la religion musulmane, les, les sourates, n'est-ce pas qu'il déclame comme cela. Mais aujourd'hui, il y a plus fort que lui. Regardez, au oh, parce que je ne vais pas citer de nom, mm -hmm. mais ces gosses aujourd'hui maîtrisent plus le Coran que ce, ce dernier. Donc, mm -hmm. il n'a plus de, de terrain où opérer. Véritablement, c'est pourquoi je dis il n'a pas de chance. Parce que les Sénégalais veulent tourner la page, dis, et ils l'ont déjà tourné, à ce que je sache, maintenant, avec des concours de cinéma comme ça. On ne sait jamais. Dieu se sait que ce soit qui sera président. Mm -hmm. Mais la manière dont les choses se présentent, je ne pense pas qu'il puisse avoir des chances, mm -hmm. n'est-ce pas? d'être président en 2024. Alors, Ousmane Sonko, le principal opposant aujourd'hui, selon la configuration un peu de, de la scène politique sénégalaise, est plongé, ou s'est plongé dans un silence quand même assez bavard, selon certains observateurs. Comment vous le comprenez, ce silence de, de Sonko? À la veille de son procès, on s'attendait à ce qu'il se prononce, comme d'habitude. Il n'a pas fait beaucoup d'arrestations qui se poursuivent aussi dans ses rangs. Toujours, il nous sert euh, ce silence-là Vous le comprenez comment Je le comprends parce que je pense que euh, Ousmane Sonko euh, au moins a constaté une chose qu'en communication... Euh, la communication ne se résume pas simplement à la parole, mmh. mais la communication aussi c'est le silence. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il a il l'a compris et aujourd'hui il est en train de cultiver une sorte de mythe, une sorte, n'est-ce pas, de, de, de mythe autour de lui. Parce que euh, euh, finalement les gens se posent la question, pourquoi il s'est qui Qu'est-ce qu'il mijote. Donc le simple fait que les gens se posent des questions à son, au sujet, n'est-ce pas, de son silence, ça c'est une très bonne chose en matière de communication politique. Mmh. Parce que pour moi, euh, euh, Justement, il est en train de faire euh, de, de, de, de, de, de tisser son étoffe, hein, l'étoffe d'homme d'État, parce qu'un homme d'État avant tout, vraiment, il y a ce côté mystère, parce qu'un homme d'État qui n'a pas ce côté mystère, vraiment n'en est pas un. Il a compris, c'est pourquoi euh, il, il se garde vraiment pour le moment de prendre la parole. Et, et aujourd'hui, ce sont des Sénégalais, n'est-ce pas, qui racontent des, une histoire au, au, à son sujet, mmh. euh, de, qui dit des choses qui sont avérées, d'autres qui ne sont pas avérées. Non, dans l'autre, vraiment, on est en train de, de fabriquer des récits au sujet, n'est-ce pas, de l'homme qui, qui, qui, qui a préféré, n'est-ce pas, aujourd'hui, garder la, le silence. Mmh. Donc, pour moi, c'est positif, parce que. Quand vous gardez le silence en communication, ouais. vous, vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, de voir les choses venir ouais. et les analyser avec froideur. Ouais. Vous avez aussi le sens de l'écoute, surtout de l'écoute active. Or, quand vous êtes en train de parler, c'est-à-dire que vous utilisez votre parole, vous ne pouvez pas en ce moment-là, n'est-ce pas, en même temps, vraiment euh, utiliser abonnés, n'est-ce pas, l'écoute. Ça vous déconcentre. Or, avec le silence, oui, oui ça vous déconcentre. Mmh. Donc avec l'écoute, avec, avec le silence, il demande tu vas voir les choses venir. Je pense que.. C'est ce temps de répit, n'est-ce pas que Kounsoukou euh, est se et aujourd'hui, vous allez voir, c'est le Sénégalais qui réclame, euh, disons, aujourd'hui ça, ça, ça, <rire> sa mm -hmm. parole. Donc, euh, le jour où il va, euh, disons, euh, s'adresser, ça va devenir encore un événement. Mm -hmm. C'est cela parce que vous savez, trop de communication, tue la communication et, et ça, ça, ça crée une sorte de banalisation de l'image de l'homme politique. Il l'a compris. Mmh. À un moment donné, son image a saturé parce qu'il était de tous les combats. Il fallait ce répit-là et aujourd'hui, grâce à ce répit, mmh. évidemment, euh, on, a, on, on est en train de découvrir une autre dimension de l'homme politique, à savoir ce côté mystérieux. Mmh. Hein, parce qu'un homme politique doit cultiver ce côté mystère et il l'a compris. Je pense qu'il va en tirer des dividendes. Mmh. Alors, l'amnistie euh, qui a été annoncée pour Karim la loi de Khalifa Sale tarde toujours. Ouadfi uh, s'est inscrit sur les listes électorales il y a quelques jours. Uh, la loi électorale, cependant, n'est toujours pas modifiée. Et à six mois, rien ne peut être fait selon, uh, selon ce que dit uh, la loi. Uh, Pensez-vous que ces deux-là, Khalifa et Karim, ont toujours des chances de participer à l'élection présidentielle de 2024? Et comment comprenez-vous ce retard uh, sur l'amnistie et la modification de la loi électorale pour leur permettre de participer aux prochaines jour je pense que tout cela est la résultante de mon point de vue des calculs politiciens, n'est-ce pas, euh, du chef de l'État en l'occurrence, euh, M. Macky Sall, parce qu'il est dans ses calculs, il est en train, il est devant vraiment un terrain de jeu, hein, et il est en train de jouer, de, de pousser les pions par-ci par-là et c'est lui qui va décider de l'opportunité ou non, vraiment d'amnister euh, ou non, n'est-ce pas, euh, disons, Karimouad et, et, et, et, et euh, Khalifa Sal. Donc, il les tient, il les tient, et même la modification, n'est-ce pas, de la loi électorale, la loi, électorale, de la, la loi euh, du corps électoral et consort, tout cela, vraiment, est suspendu à, son, à ses calculs le jour où il se rendra compte que maintenant j'ai tout, tout, toutes les cartes en main, c'est ce jour-là que vous allez apprendre que qu'évidemment euh, euh, ils ont décidé de, de revoir la loi, mais sinon euh, en tout cas, euh, moi je veux vraiment être sûr que, effectivement, il va aller jusqu'au bout de sa logique, il l'avait dit euh, en tout cas on est, on est, on a, la, la procédure a été plus ou moins enclenchée, mais euh, il faut faire attention avec le président de la République parce qu'il est, il, il, il est futé, mm. il est dans des calculs, hein, donc, et, et euh, quand les calculs lui seront favorables, c'est ce jour-là que vous allez entendre la décision nest ce parti vous, bon. vous, en vous, tout cas. Vous, vous pensez qu'il peut, qu peut ne pas tenir sa promesse Vous le pensez ah Non, mais ça, non, il peut ne peut pas tenir sa promesse. Ça veut dire que là, en ce moment-là, il est machiavélique. Ça veut dire qu'il est machiavélique, mm. au, au, à, à la limite. Le machiavélique du président, c'est quoi c'est le réalisme, n'est-ce pas, dont fait preuve, preuve euh, disons, en, en, en politique. Euh, comme disait l'autre, quoi. Donc, la fin, juste, il faut les moyens. Donc, les moyens qu'il va utiliser, c'est en conformité avec les, les objectifs, pas, de communication qu'il se fixe. Donc, euh, quels sont les objectifs, n'est-ce pas, qui s'est fixé C'est en fonction de cela qu'il va faire le sort ou non, vraiment, de Karimat et, et de euh, Khalifa mmh. Terminons avec cette médiation que semble euh, proposer ou initier euh, le leader de Bok Gis -Gis L'opposition et le pouvoir, il estime que euh, la concertation doit être permanente, doit se poursuivre au nom de la stabilité du pays. Une médiation de Pabio, qu'est-ce que cela pourrait donner selon vous D'abord, vous savez, la politique, c'est deux choses. Et ça, je, je tiens cela d'Anna Arendt. Anna Arendt, qui est philosophe euh, n'appelait une américaine mais elle est d'origine allemande, qui disait que la politique c'est deux choses, c'est la parole, n'est-ce pas, et l'action. Donc, lorsqu'on parle de parole, ça veut dire que cette possibilité de dialoguer, n'est-ce pas, de discuter vraiment entre, entre acteurs politiques, ça c'est une chose. C'est ça, vraiment, c'est quelque chose de loi. Et d'ailleurs, même, aujourd'hui, euh, vraiment, euh, euh, je pense qu'il est temps que, disons, les acteurs politiques se mettent autour de la table, de toutes ces questions-là, notamment vraiment, euh, euh, disons, la loi électorale hein, concernant le code électoral et tout, je pense que tout cela doit être modifié. Mais non, la personne qui veut prendre en charge cela, qui veut prend l'initiative de regrouper la classe politique, vous parlez de Pabio. Mmh. Pour moi, Pabio euh, a perdu toute crédibilité. Mmh. Parce que, euh, euh, pourquoi il a perdu toute crédibilité Regardez, euh, lors des élections législatives euh, passées, où il a, euh, disons, bâti campagne euh, sous la bannière mmh. n'est-ce pas, de l'opposition, mais qu'est-ce qui s'est passé après Il prend les voix, n'est-ce pas, que les Sénégalais lui ont mis et il les donne, mmh. n'est-ce pas, à la mouvance présidentielle. Vous pensez qu'une telle personne euh, va être crédible aux au, au, au côtés, n'est-ce pas, de, de... Je ne le pense pas. Ce n'est pas la personne indiquée. Je pense qu'au Sénégal, nous avons d'autres personnalités qui peuvent jouer le jeu, qui, qui sont crédibles et qui peuvent apporter des, des choses à, à, à, à, à, à, à, à ce PIR. Mais ce n'est pas Fabio. Fabio n'est pas crédible. Il a perdu toute crédibilité Et je pense que si c'est lui qu'on a au devant, évidemment, ça arrive de faire flop. Donc, pour éviter, disons, tout échec vraiment de cette, de cette initiative qui me paraît être une bonne initiative, il faut vraiment une personnalité de consensus. On ne savait pas le passé. Euh, on a connu vraiment des personnalités de consensus mmh. hein, dont, à, à la personne d'Amadan Sokou mmh. qui regroupait vraiment. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, on peine à, à en trouver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a. bel et bien. Maintenant, il faut mettre au, au devant une telle personnalité pour que la classe se retrouve, parce qu'on a besoin d'un climat de sérénité, mmh. parce que ce qui se passe actuellement dans ce pays, vraiment tout le monde a peur. Hein, que que ça allons... va dans tous les sens, on emprisonne en prison pour, pour rien, mmh. euh, donc euh, les prisons sont, sont remplies, remplies à ras -bord, mmh. et ça, c'est un mauvais signal pour notre démocratie. Oui. En plus maintenant, des procès vers lesquels nous allons, et qui pourraient coûter au principal opposant aujourd'hui son éligibilité, notamment l'appel de Mambégnan dans le procès en diffamation, et l'affaire de renvoyée devant les chambres criminelles. Malgré tout ça, vous pensez qu'un dialogue est toujours possible oui, le dialogue est possible. Vous savez, aujourd'hui je prends, euh, vous, on vous parle vraiment de ces affaires juridiques politiques, euh, vous parlez n'est-ce pas de la question, le, de l'affaire n'est-ce pas de, de Agisard, je pense que c'est une maintenant. Euh, vraiment, c'était une cabale euh, montée. Au départ, quand euh, le, le principal euh, concer, euh, concerné, n'est-ce pas, en parlait euh, il y a des Sénégalais qui ne croyaient pas mais au fur et à mesure que les choses avancent on se rend compte euh, vraiment c'est du pipe pour tout cela. Maintenant, quant à L'affaire Mambagnon, dans, euh, dans une démocratie normale, aujourd'hui, euh, euh, le procureur aurait pu vraiment ouvrir une enquête au sujet des 29 milliards de produits du product, vraiment pour voir où est-ce qu'on est qu a mis l'argent des Sénégalais, plutôt mmh. que vraiment de se concentrer sur une diffamation qui, de mon point de vue, c'est pour juste amuser la galerie. Donc, je malgré tout cela, malgré toutes ces affaires judiciaires, politiques, mmh. évidemment, euh, la classe politique peut se retrouver parce que les gens se rendent compte que Vraiment, le Sénégal est au-dessus de tout. Hein. Donc, quels que soient, disons, les, les conflits, n'est-ce pas, qui peuvent générer, qui peuvent être générés au sein n'est-ce pas de la classe politique, ces conflits évidemment euh, finiront toujours autour de la table de négociation. Donc, pour moi, il est temps, il est temps que le président de la République puisse être, euh, puisse être la locomotive vraiment de disons de ce dialogue-là. On en a besoin et moi, je ne désespère pas qu'en dépit de ces affaires juridico-politiques, évidemment, que la place de se retrouver. Merci à euh, Monsieur Bakary Domingo Mané. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, formateur également en journalisme. Merci. C'est moi. Journalisme. Merci. C'est moi. Journalisme. Merci.